Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. On va voir aujourd'hui comment réaliser des contours sur notre personnage. Donc ça, c'est notre personnage de départ. Et avec les contours, on obtient donc ce type d'illustration. Vous voyez, avec des tracés beaucoup plus fins, qui s'épaississent et qui redeviennent fins. Donc ça, c'est assez facile à faire et assez rapide. On va pour cela utiliser l'outil crayon. Avec ici, on va choisir ellipse. Donc je vais faire une petite ellipse, ici. Vous voyez, donc j'ai une forme arrondie qui est appliquée sur mon tracé. Je vais dupliquer cet objet. Donc édition, dupliquer. Ce qui me permet d'avoir deux épaisseurs. Donc celle-ci, je vais la réduire. Pour cela, je clique sur l'outil éditer les nœuds. Je clique ici. Donc là, c'est ma petite forme que je vais pouvoir réduire avec les poignées de redimensionnement. Je clique et j'appuie sur CTRL, vous voyez, ça réduit. Pour pouvoir déplacer cette forme, ce qui peut arriver, il suffit donc de désactiver ici cette option de transformation et les nœuds. Comme ça, on peut déplacer facilement notre petit cercle, notre petite forme, en fait. Maintenant, nous allons sélectionner les différents objets auxquels nous allons appliquer, donc... Euh, cet effet chemin, donc il y a les cheveux donc on va dans édition dupliquer on clique euh, sur cette forme là avec shift donc les deux objets sont sélectionnés et on va dans chemin et on fait combiner pareil donc pour la tête pour le corps on duplique, je vais également sélectionner ce petit haut euh, sans oublier ce bras-là, voilà. à chaque fois j'appuie sur SHIFT hein, pour que tous les objets soient combinés également cet objet-là, donc édition dupliquer, sélectionner la forme, et je fais chemin combiné il faut maintenant descendre ces différents objets par rapport à notre illustration avant toute chose, on va séparer tout ça, voilà, de façon à pouvoir déplacer cet objet facilement. Alors cette illustration, oups, elle a été groupée. Décidément, je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Vous voyez, on voit en bas que c'est un groupe de 27 objets. Donc il faut d'abord la dégrouper. Donc on va dans Objet, on fait dégrouper. Donc maintenant les éléments, vous voyez, sont indépendant les uns des autres. On va pouvoir descendre ces différents objets avec ce petit icône-là, ou alors page d'armes. Donc On clique plusieurs fois. Alors soit on peut le mettre en arrière et le faire remonter dans la pile. Voilà. Pareil pour celui-là. Donc Je le descends tout en bas et je remonte tout doucement. C'est beaucoup trop. Il faut maintenant, voilà, cette partie-là, donc euh, je descends tout en bas et je remonte. visiblement c'est peut-être trop haut. je descends. Également pour la main, non, je vais d'abord faire le visage, je le descends tout en bas et je remonte. Ah, j'ai oublié de faire l'oreille, donc je clique sur l'oreille, je duplique et je combine. Oups. Alors vous voyez, l'oreille a été dupliquée, j'aurais dû plutôt sélectionner ceci, CTRL-K, voilà. Et je sépare. Je sé sélectionne cet objet, je clique sur F1 ou sur la flèche noire et je descends. Oups, c'est trop. Il me reste cet objet-là, donc je vais supprimer ce nœud sélectionner ces deux, deux nœuds-là en appuyant sur Shift et cliquer ici sur supprimer le segment le descendre voilà, comme ceci alors vous voyez que les tracés sont vraiment très épais alors la technique voudrait, si je fais comme tout à l'heure, je sélectionne cet objet-là je sélectionne celui-là et je fais CTRL-K ce qui permet de d'avoir le tracé beaucoup plus fin. Une autre technique, en passant par l'éditeur XML, il suffit de récupérer donc ce paramètre-là, qui correspond en fait à notre forme, à notre éditeur d'effet. Donc je copie cet objet, copier, je sélectionne mon objet ici, et je fais coller. Et je clique sur définir. Alors, ça a bien été défini. On ne voit pas le changement. Il faut pour cela enregistrer et recharger l'illustration. Et à ce moment-là, vous voyez que ça s'applique correctement. Donc pareil pour ici. Hop, je colle, je définis. Je sélectionne ça, je colle, je définis. Ce qui permet en fait de ne pas avoir à redescendre les objets une deuxième fois. Oups parce que si j'utilise la première méthode, tous les objets vont monter et il va falloir après les redisposer les redescendre. Alors c'est parti là. Euh, donc là je vais... Par contre là je vais être obligé de les combiner. Hop, et de les séparer. Voilà, oui je pense que c'est bon. Euh, J'enregistre et je recharge. Pour pouvoir appliquer donc c'est pas terrible il est beaucoup trop épais donc on peut éventuellement sélectionner cet objet faire apparaître les poignées ici et réduire et là j'ai beaucoup trop réduit Voilà. <rire> voilà, donc pour ce petit tuto, pour ces petites astuces, euh, merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.